vous allez bien, on se retrouve dans une vidéo, on va de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur K-Faction, et oui les amis, vous êtes en train de vous dire en ce moment, oh my god, une vidéo K-Faction, et oui, si t'es content que je parle de K-Faction aujourd'hui, mets un pouce bleu, abonne-toi, mets la cloche pour tout savoir sur les prochaines vidéos de K-Faction parce que les prochaines vidéos qui arrivent, ça va être des vidéos K-Faction, donc voilà. Voilà, les amis. Je suis très heureux. Je suis très heureux. On avance énormément sur K-Faction, les amis, en ce moment. Donc, je suis sur le spawn de K-Faction, là. Vous, vous voyez en haut dans le coin, les amis, c'est marqué SkillPP. Mais en fait, euh, effacez ça de vos yeux et imaginez que c'est marqué K-Faction, ok Voilà. Donc, en fait, euh, vous êtes en train de vous dire Ouah, wow, c'est pas le même spawn que tu nous as présenté la dernière fois. Et c'est vrai. C'est très vrai, en fait. Euh, le spawn, même l'intérieur <rire> ici, c'est pas le spawn qui y sur le serveur. Tout l'intérieur du spawn va être refait parce qu'il me plaît pas. Mais pourquoi j'ai choisi euh, de changer de spawn En fait, c'est que ce spawn-là est desti destiné à k royale un projet qui n'a jamais finalement abouti. Et donc, j'ai décidé de le prendre parce que la Warzone était beaucoup mieux, je trouve, personnellement, pour PVP et tout. Donc, comme vous voyez, elle est beaucoup plus courte, mais beaucoup plus chiante à remonter. Donc, euh, la Warzone, c'est quand même assez chiant à monter Donc, je me suis dit, ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Et j'espère que cette décision-là va vous faire plaisir. Donc, aussi... Euh... Pour revenir au changement aussi, il y a beaucoup de trucs qui vont changer sur le serveur. Je vais vous en parler dans plusieurs autres vidéos. Donc, on va faire cette série. Ça va être une série de vidéos. Donc, annoncement... Euh, pour aujourd'hui, ça va être une vidéo plus annoncement administratif, etc. On va parler de plusieurs choses euh, par rapport à l'entreprise de cofaction. Ensuite, on va parler dans une autre vidéo des nouveautés, des trucs comme ça, du, de la date de sortie et des choses plus importantes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une, une vidéo fort, question plus administrative slash euh, entreprise. Parce que, comme vous le savez sûrement, les amis, il y a beaucoup de nouveautés qui s'est passé de ce donc, on va commencer directement par le premier point, les amis. Donc, euh. Le rachat de Cofaction. donc comme vous le saviez à l'époque, euh, Noclus était le deuxième fondateur avec moi, Noclus a décidé de quitter, son... on va faire ça court les amis, euh, a décidé de quitter et j'étais euh, 100% propriétaire de Cofaction. sauf que j'ai essayé de rouvrir le serveur tout seul après des mois d'essais de, de faire, etc, j'arrivais pas les amis, niveau machine, développement, euh, site web, ce genre de trucs, j'arrivais pas vraiment à gérer tout ça et j'avais beaucoup de pression sur mes épaules et je vais pas vous mentir les amis la pression que vous me mettiez, euh, c'était quand même assez difficile pour moi parce que je voulais vous proposer le meilleur serveur possible et malheureusement, j'ai pas été capable Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire C'est que j'ai décidé de, prendre, de tout arrêter Et quelques jours après que j'ai tout arrêté, en fait J'ai reçu un message d'une euh, entreprise de jeux vidéo Donc, SK Organisation Qui est le créateur d'Eskill PP d'ailleurs C'est pour ça qu'on est sur le launcher. char euh, Ont décidé de euh, me proposer de prendre la relève au, à la place de Noclus donc j'ai off off officiellement euh, signé les papiers et fait le truc. J'ai vendu 50% des ports à euh, SK Organisation. Mais... C'est important de savoir, mais les amis, ils n'ont aucun pouvoir, dans le fond, sur le serveur. Dans le fond, eux, ils vont développer le serveur, euh, launcher et tout ça, mais ils n'auront pas de décision à prendre. Donc, par exemple, j'ai essayé déjà qu'il y en a plein qui vont dire dans les commentaires « Ouais, mais il y aura la même chose que ce qu'il ça va être de la grosse merde, le staff va être de la merde comme sur skill et tout. » Non, les amis, parce que tout ce qui est administratif et tout, c'est encore moins Miss Icons, Blackbird et Vulcan, qui sont désormais les trois admins administratifs. Euh, ces trois amis avec moi, euh, le côté administratif, c'est vraiment eux maintenant. Donc, je suis content d'annoncer que Volkin est de devenu un administrat administrateur. Le retour de MySecond, le retour de Blackboard. Ça fait toujours plaisir de revoir les trois euh, ensemble. On est une bonne équipe. Je pense qu'on s'aime tous bien. Il n'y aura pas de chicane et tout. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, c'est encore moi qui va s'occuper des builds, de la construction, des nouveautés, de tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout sur le serveur. C'est juste qu'eux, ils vont s'occuper. Par exemple, moi, je dis, euh, je donne un tout con, mais je dis, euh, ouais, j'aimerais ça que cette semaine on fasse une mise à jour à propos du PvP. Le PvP est un peu nul. J'aimerais ça qu'on rajoute euh, quelques pour payer et là ils vont me dire ok qu'est ce que tu veux et là c'est moi qui vais choisir par exemple je veux euh, item a b c d et là ben, eux ils vont les rajouter et ils vont tester tout ça on va tester tout ça et si c'est bon on va le mettre sur le serveur la semaine la, la semaine qui arrive tu vois donc c'est toujours moi qui va prendre les plus grosses décisions les plus les trucs les plus durs mais au moins du côté que de ce que moi je suis pas capable de faire ce qui est machine développement et tout maintenant j'ai du support là dessus donc c'est plutôt intéressant et vraiment un gros merci à eux de pouvoir m'aider à reprendre ca donc oui bien sûr j'ai reçu un montant d'argent pour ces pour qu'ils obtiennent les 50% des parts, Officiellement, donc euh, c'est sûr que j'ai reçu un montant d'argent. Je vais pas disclose ce montant là. Je pense que c'est privé entre moi et eux. Et puis, je veux dire, si vous le savez, le montant, vous n'êtes pas obligé de le dire à tous les à tout le monde. Quoi, c'est quelque chose qui est personnel, mais qui est le mieux pour le futur de cofaction. Donc, voilà. Donc là maintenant, le, le futur de Covaxion est plutôt euh, illuminant parce que euh, justement hier, donc hier le 30, novembre, euh, 30 octobre, j'ai pu voir le début du launcher, j'ai pu voir beaucoup de trucs, pu, on a commencé déjà à faire beaucoup de choses, le site est bientôt prêt, il y a plein de trucs qui ont avancé depuis leur reprise dans le fond de Covaxion, du développement et tout, ça avait avancé énormément, en même pas un mois les amis, ils ont réussi à faire quasiment tout quasiment tout, tout, tout, il, il reste juste quelques petits trucs à faire, quelques ajustements, des trucs comme ça, mais normalement, je vous dis bien, normalement, avant Noël, avant, avant, avant Noël, le serveur devrait sortir, donc, avant Noël, une promesse, les amis, si c'est pas sorti avant Noël, vous avez le droit de jamais vous connecter à Carfaction le reste de sa vie, donc, <rire> je vous le promets, vraiment, avant Noël, c'est 100% sûr, les amis, euh, je vais faire un, tout mon possible pour que ce soit prêt, avant Noël. Donc voilà, pour ceux qui demandent c'est quand la date d'ouverture, etc., je vous donne un approximatif, mais j'ai pas de date exacte. On va faire un trailer de toute faction, c'est dans nos plans. On va faire aussi, euh, qu'est-ce qu'on appelle ça, de la publicité sur les chaînes YouTube, euh, YouTube de beaucoup de youtubeurs, D'ailleurs, j'ai contacté déjà beaucoup de YouTubers, mais si euh, vous pensez que j'ai pas contacté votre YouTubeur favori, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir de le contacter pour qu'il y ait de plus en plus de. Oh Plus en plus de joueurs sur k faction Et des nouveaux joueurs, pourquoi pas. Et puis voilà. Donc, c'est la vidéo d'aujourd'hui, amis, je voulais vous parler de k faction vite fait de quelques petits trucs. Je sais que j'ai pas vraiment parlé beaucoup des nouveautés et des trucs qui vont arriver dans le futur. Mais le launcher, quand il va être complètement fini, pardonnez-moi, et que je pourrais euh, jouer dessus, etc. Je vais bien sûr vous faire une vidéo pour vous présenter les quelques nouveautés et, euh, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, quoi. Et bien, ensuite, ce sera seulement les nouveautés, bien sûr, launcher parce que vous me connaissez, j'aime bien faire ça, des petits spoilers. Donc, je vais faire une autre vidéo ensuite pour vous présenter les plugins, une autre vidéo pour vous présenter, expliquer les grades, des trucs comme ça, les systèmes euh, spéciaux sur le serveur, et puis, voilà, présenter les sites et ces trucs-là dans une autre vidéo à la fin, je sais pas. Mais, je vais, je vais séparer ça en beaucoup de parties, donc, voilà, je vais juste commencer cette partie-là par vous parlant de factions, du du Achat par SK organisation. Maintenant, on est une entreprise, une entreprise euh, légale, etc. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Et puis, je vais terminer cette vidéo-là en vous souhaite un joyeux Halloween et j'espère que vous allez vous déguiser et faire peur à tous les petits-enfants et leur voler toutes leurs bonbons. <rire> allez, salut!